Ça fait deux semaines qu'on est en grève à RFI, comme vous voyez, c'est un peu la panique ici parce qu'on sort d'un plan social qui a licencié 206 personnes et après ce licenciement, que, grâce à une grève qui a été la plus longue de l'origine publique de l'année dernière, on a réussi à les transformer en plan de départ volontaire. Et donc, comme la direction de RFI n'a pas réussi à faire tout à fait ce qu'elle voulait avec ce plan social et à mettre dehors... Les personnes qu'elles voulaient, et ils ont refait une deuxième réforme euh, qui, est, qui vise euh, la, la, euh, de faire une réforme de l'info avec une rédaction unique et la, une, une réduction très significative des langues, la car les trois langues qui étaient prioritaires dans, la, dans leur plan de modernisation qui amenaient au, au plan social, euh, c'était l'anglais, les lusophones et les hispanophones. Et ces trois langues se trouvent aujourd'hui avec cette nouvelle réforme réduite à la moitié de ce qu'elle c'était. Des serres de diffusion qui tombent à pic, Nous, on avait 28 heures en espagnol, on passe à 18. Et les programmes qu'on avait des radios sont supprimés, Et il n'y a qu'un faux chaud, il y a, il y a toute une, une grille, des grilles nouvelles qui sont faites qui, qui visent à réduire le personnel, puisque la fabrication d'un magazine radio existe plus longtemps, plus de... Plus d'heures de travail que faire en deux minutes à la va-vite à la à les faux. Donc euh, voilà, on est confronté. Pourquoi il y a de la panique à bord Parce que les, les langues réalisent aujourd'hui, même celles qui avaient été dites prioritaires, qui, on est dans un processus de casse complète des de outils de travail, des RFI, avec des guéris amputés. Donc il y a. Un il y a une, une, une amertume, mais en, surtout par rapport à ces mépris qu'il y a des solitaires. Ah oui, ils sont au courant, bien sûr, parce que l'antenne est perturbée. Elle est pas, est pas, la grève actuelle, c'est pas à 100% non plus, mais il y a des antennes qui sont perturbées régulièrement et dans nos sites Internet, on, on prévient quand même les solitaires. Là, ils veulent faire une fusion d'entreprises, c'est-à-dire aujourd'hui on est F24 Télévision et RFI Radio, et ils veulent faire une seule entreprise, ce qui va entraîner, là, le PDG l'a annoncé déjà, un nouveau plan social avant la fin de l'année. Donc on est dans un processus de casse de Radio France Internationale qui a commencé avec l'arrivée de cette direction et avec tous ces lancements de l'AEF dont les buts euh, déclarés, parfois moins déclarés d'autres fois. C'était de prendre l'argent des RFI pour l'amener à, à faire une télévision euh, qui s'est F24. Donc, euh, on voulait, comme on l'a dénoncé maintes fois, on voulait nous marier à F24 et on voulait surtout la dot de la mariée Donc, euh, par le moment, on, on est en train, ce qui nous concerne dans cette situation, c'est qu'on est en train de nous détruire, mais en face, on ne voit même pas ce qu'ils construisent. Parce que si au moins on voyait que F24, c'est une entreprise merveilleuse qui se développe, etc. On dirait, bon, mais peut-être euh, ils sont raison hein, de nous liquider pour faire quelque chose de mieux, mais ce n'est pas le cas. Quand on voit les déclarations de notre collègue de la syndicaliste d'F24 on voit bien que F24, c'est une culture d'entreprise dite privée, où les gens n'ont pas la liberté de parole et la liberté de ton qu'ont les gens dans les services publics à RFI, et, et c'est un, une culture d'entreprise, entre guillemets, comme on dit aujourd'hui, qui n'est pas celle des, des services publics et des RFI. Et nous, si on se bat pour, pour un tas de choses, on se bat pour qu'on ne nous ampute pas les conventions collectives, aussi, qu'on est en train de les amputer. Pourquoi Parce que les conventions collectives des services publics, c'est la garantie de notre liberté de parole, de pouvoir dire les choses à une direction sans être licencié le lendemain. Ce n'est pas le cas aujourd'hui la l'époque. Ah mais nous on a fait un référendum, c'est une immense majorité, on a fait un référendum en interne. Et même l'expertise qu'on a commandée sur la prise à vaille, il y avait des entretiens aussi, des experts, avec les gens qui donnent les mêmes conclusions. Les gens sont attachés à la maison de la radio. Et ils insistent pas par nostalgie mais parce que c'est un lieu magnifique, des réunions, et parce qu'on a quelque chose en commun avec Radio France. On fait le même métier, on fait de la radio. Et on veut nous mettre avec une télé. Je dirais même pas pour faire le proche de la télé, c'est une sorte de multimédia qu'ils veulent faire à, à bas prix. Il faut savoir que l'immeuble qu'ils ont choisi, évidemment, c'est celui où il y a F24, qui est mitoyen, qu'il suffit de casser un mur et de nous réunir tous euh, quand cette fusion annoncée sera faite. Et donc c'est pourquoi ils veulent cette, cet immeuble-là, ils ne veulent pas un autre, parce qu'il y a F24 qui là-bas. Non, leur a dit amener F24 à la maison de la radio, parce qu'ici, personne ne veut partir dans la de la maison euh, C'est un lieu historique... C'est un lieu qui est en train d'être rénové et va être un lieu magnifique dans pas longtemps. Et je ne vois pas pourquoi RFI devrait sortir d'ici. Mais c'est un choix très politique, très idéologique, et c'est celui de, de casser RFI, de nous séparer de Radio France et, et de nous réduire surtout dans une entité où, où ce qui a été RFI sera réduit à traiter des choses. Le contexte actuel, c'est qu'on est dans un processus de passage en force où les instances n'ont pas été consultées en uniforme, sur la prise à bail du vice-secrétaire du CHCCT aujourd'hui il y a une réunion de lycée sur la prise travail qui nous sont convoqués malgré que tous les cellules du CHCCT ont refusé le vote. Quand je dis tous les cellules, c'est l'intersyndicale, SNJ, FO, CGT, plus la CFDT, qui ne fait pas partie de l'intersyndicale. Donc, en CHCCT. Tous les cellules du CHCT ont donné mandat au secrétaire du CHCT pour aller en justice, pour rester en justice, pour faire valoir que nous, on n'a pas été consultés sur la prise travail en CHCT car on estime que tous les éléments n'ont pas été fournis pour pouvoir donner un avis motivé. Malgré ceci, aujourd'hui, ils sont en train d'essayer de passer en force dans le Et voilà. Et donc, le problème qu'on a, c'est que les instances et les services du personnel, quand on estime que les droits du travail n'est pas respecté, on les met en justice. Mais il faut savoir que le juridique n'est pas suspensif. Donc euh, vous pouvez initier aujourd'hui un procès euh, contre votre employeur et les gagner quatre ans après. Hein? Ça montre quand même cette expertise que là, le bâtiment il est très mal entretenu, qu'il y a beaucoup de travaux à faire, pas des petits travaux. Et que ces gros travaux vont avoir un en... Nous, en sécurité, on a dit, avant de donner notre avis la prise à vous devez savoir quelles sont les garanties que le bailleur a données pour tous ces travaux, quelles sont les cloches de réserve que vous faites dans cette prise à vaille. On ne nous les donne pas, on ne nous dit pas. On met des garanties que tous ces travaux-là, qui, qui vont être très importants, sont vraiment faits, pris à charge par le Bayer et faits avant notre déménagement. L'architecte a fait une boutade du l'autre d'autour en disant mais celui-là, il meuble de Simonino, il va mieux le détruire et construire un nouveau. Quoi parce qu'il va y avoir beaucoup de travaux à faire. Et donc, quelle va être les, Pour nous l'inquiétude, en tant que du personnel aussi, c'est de dire comment ça va se passer. Parce que dès qu'il va y avoir un contentieux, les travaux vont être interrompus. Tu, tu vois, ce pas parce qu'il y a un contentieux que les travaux se font. Hein. <rire> donc voilà. Euh, en ce qui concerne l'expertise, c'est très très intéressant et montre que euh, c'est difficile de mourir. c'est un mauvais choix. Pourquoi celui-là, pas un autre On me disait avant de commencer. Mais parce que c'est un choix très politique, il y a 24 à côté. Oui, C'était plus simple de nous emmener nous, puisqu'on veut nous réduire, que d'amener les 24 ici.